Salut à tous, bienvenue à l'émission « Dis-moi, apôtre euh, ». Cette rubrique de l'émission « Pendule à l'heure ». Il y a Diawara, oui, je crois que c'est comme ça, qu'il s'appelle. Non, André Diawara. Euh, de seine et marne qui veut savoir comment réagir lorsque nos parents nous poussent à quitter l'église et utilisent des moyens de pression pour y arriver. Sachez que le choix d'une église est extrêmement important pour euh, le chrétien, pour sa croissance spirituelle. Donc, très souvent, le Saint-Esprit va vous conduire dans une église parce que c'est là où vous allez grandir, c'est là où il vous veut et y être c'est accomplir sa volonté parfaite. Et donc, le diable, sachant cela, il peut susciter des persécutions pour vous sortir donc de l'Église et donc de sa volonté parfaite. Mmh. Tu peux considérer, toi qui as posé cette question, qu'il est question là d'une persécution. Et il y a un régime biblique pour les persécutions. La biblique, heureux ceux qui sont persécutés parce que les persécutions derrière cachent une bénédiction. Tu ne dois pas céder aux, euh, aux persécutions, tu dois tout simplement résister et prier le Seigneur pour pouvoir te fortifier pendant les persécutions parce que tu vas passer à une autre euh, dimension, à un autre niveau après ces persécutions-là. Donc, euh, ça c'est la première chose, chose que je voulais te dire. L'autre chose, c'est que parfois, les parents ne sont pas rassurés euh, par l'église où ils vont et c'est à vous en fait de rassurer vos parents déjà en disant des bonnes choses sur l'église en rassurant vos parents, en disant à vos parents non, je t'assure que je suis à un bon endroit, je t'assure que je suis devenue une meilleure personne à, à, à cause, de, à cause de, de cette église et par le fait que je fréquente cette église et parfois, il faut peut-être inviter des frères et des sœurs de l'église qui vont peut-être entrer en contact avec vos frères, vos sœurs, vos parents, pour qu'ils se rendent compte en fait que vous n'êtes pas dans quelque chose de bizarre, que ce sont des humains qui fréquentent cet endroit et que ce sont des personnes qui peuvent effectivement être bénies aussi par cette Église. Donc, c'est important que vous puissiez les rassurer. Et en les rassurant, mes chers frères et sœurs, vous allez pouvoir peut-être calmer les persécutions. Si ça ne se calme pas, tenez bon le Seigneur est avec vous. Gloire au Seigneur. Si vous aussi vous avez des questions, je vous invite à me les poser euh, via les commentaires qu'il y a en dessous du player. Nous allons les traiter euh, incessamment sous peu. Maintenant, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur j'aime. Ça ne mange pas de pain.